Bonjour Monsieur Félix marcel enchanté Je me présente, je suis Maria. Oui, euh, je suis l'épouse de Xavier. Vous me connaissez via mes vidéos. Ben, même si vous vous en cachez, je sais maintenant que vous avez jeté un œil sur l'une de mes vidéos. Et même si euh, la vidéo que vous n'avez pas vue, euh, la vidéo que vous avez vue, pardon, euh, elle n'avait que peu de vues, ben, grâce à vous, elle en a une de plus, donc euh, je, vous, je vous remercie du fond du cœur de l'avoir regardée, d'avoir un petit peu, enfin même si vous n'avais juste visionné que quelques secondes, parce que du coup, vous savez de quoi elle parle. Et euh, juste euh, comme ça, entre nous, eh n'hésitez ben, euh, pas à vous abonner, comme ça, ça me fera un abonné de plus. Et puis euh, à liker et puis à partager tant qu'à faire, hein, puisque c'est sur le bien-être et la nouvelle, euh, une nouvelle façon de voir l'avenir, ça pourrait peut-être vous aider, et ça pourrait aider beaucoup d'autres personnes. Merci, c'est spécialement pour vous. À bientôt, j'espère, sur euh, les réseaux sociaux, sur ma chaîne, ou comme vous voulez. À bientôt Alors, euh, j'ai une très bonne nouvelle à partager euh, avec vous, voilà. Hier, euh, j'ai reçu donc, le livre que j'avais commandé pour ma nouvelle vie, ma nouvelle étape. C'est Géraldine Garance, vivre sa médiumnité au quotidien, voilà. Donc, euh, je regarde un peu parce qu'avec le soleil, ce n'est pas évident. Heureusement, on en a, mais ce n'est pas évident. Donc, j'essaye de faire, voilà, attendez. Je fais en sorte qu'il y ait un peu plus de luminosité. Voilà, je bouge un peu. Voilà, voilà le livre. Alors, j'en suis. Euh, hier, j'ai commencé à le lire pendant les informations. J'ai été dans la chambre parce que j'ai horreur des informations. Donc, euh, soit je coupe le son quand je suis toute seule, euh, soit je, je mets le casque euh, ou je m'en vais euh, voir ailleurs ce qui se passe. Et donc, j'ai commencé à lire ce livre. J'en suis à la page 12 enfin même 13, et c'est drôle parce que, enfin c'est drôle façon de parler, mais euh, j'ai remarqué au final que pour toutes les personnes qui étaient euh, médiums ou on passe de le devenir, euh, on avait toutes plus ou moins le même vécu. Euh, C'est-à-dire que on s'intéressait pas à l'école, c'était pas, euh, non, c'était pas, on n'arrivait pas à voir ce qu'il fallait. L'école globale, hein, avec les amis, euh, les cours, etc., ça ne nous intéressait pas. On était un petit peu, on passait un petit peu pour des hallucinés parce qu'on ne voyait pas la vie comme les autres. Alors, euh, très jeune, on a des, des petites choses, des, des flashs, des, des ressentis. Mais quand on en parle autour de nous, bah ma foi, euh, on se dit, ma fille, euh, t'es pas bien, revois, euh, revois un petit peu ta situation. Euh, plus tard, si vous continuez, bah c'est plus ma fille, t'es pas bien, c'est va, va, va consulter un hein. psy. Je te jure, Maria, t'as besoin d'un psy. C'est urgent, là, ça va, ça va pas du tout. T'es peut-être pas du tout comme il faut et tout. Et au final, je me rends compte que au début, je me dis, oh, peut-être moi qui déconne, c'est peut-être moi qui ne vais pas bien et tout. Et en écoutant tous les gens qui sont euh, médiums ou qui ont ouvert leurs capacités, eh ben, je me rends compte qu'on a tous plus ou moins le même vécu dans notre enfance. Qu'on était appelé à faire ça, à avoir une, cette capacité à, à l'ouvrir, mais que comme on était trop sur le jugement des autres, de ce que les autres pensaient de nous, finalement, on a fermé cette capacité, on a laissé tomber, on a fait autre chose. Des choses qui n'allaient pas du tout avec notre, notre personnalité, mais qu'on a fait quand même. Pourquoi ben, Parce qu'on rentrait dans les rangs et du coup, ben, on plaisait davantage au, à notre entourage, à notre famille, à nos amis. Euh, voilà. C'est quelqu'un de bien, c'est quelqu'un de gentil. Euh. Alors, pour information, hein, euh, le fait d'ouvrir ses capacités... Euh, à tout ce qu'on a, c'est-à-dire la médiumnité, la voyance, la clairvoyance et, et, et tout le reste, n'empêche pas d'être gentil, non, on, ça ne nous empêche pas d'être gentil, ça ne nous empêche pas d'avoir de l'empathie, ça ne nous empêche pas d'avoir tout plein d'amour à donner. Au contraire, c'est même, euh, comment dirais-je, euh, un appui. Le fait, euh, bon, je parle de la médiumnité parce que je l'ai déjà vécu, je l'ai euh, déjà vécu, je l'ai déjà, euh, oh, pas travaillé, mais exercé. Voilà, je l'ai déjà exercé. Et euh, nous, contents, on, on, on peut donner plus. On peut donner plus parce qu'au final, qu'est-ce qu'on fait ben, On aide les gens qui sont, euh, euh, qui sont perdus, qui ne savent pas trop où aller, qui sont euh, complètement, euh, qui sont en souffrance, voilà, en souffrance dans tous les sens du terme, en souffrance, que ce soit physique ou morale, dans tous les sens du terme, on les aide, soit par des messages. Euh, souvent, les médiums sont un peu thérapeutes, donc rien qu'en les écoutant et euh, en leur renvoyant ce que nous, on entend, donc du fait qu'on devient miroir de l'autre, et on, on peut aider comme ça, c'est-à-dire que euh, c'est comme quelqu'un qui quelqu ne se voit pas dans le miroir, hein euh, admettons la médiumnité c'est un miroir on ne voit pas enfin, une partie de la médiumnité peut être un miroir si on s'en tient au thérapeute par exemple il y a quelqu'un qui ne se voit jamais dans le miroir et puis un jour elle, elle, elle décide de se dire tiens je vais aller voir comment ça se passe comment je suis vraiment dans ce miroir et là elle se rend compte qu'elle a des petits soucis à droite et à gauche qu'elle a un petit bouton qu'elle a euh, des trucs qui ne vont pas mais elle ne sait pas comment s'en défaire, elle ne sait pas comment s'en sortir, etc. Donc, euh, les thérapeutes, les médiums sont là pour bah, euh, aider, donc, faire ressortir euh, le pourquoi de ce bouton, lui faire comprendre pourquoi ce bouton est là, et au final, le faire disparaître par la suite. Voilà, bon, bah, je vous prends l'histoire du bouton, mais ça peut être. Euh, mais c'est vraiment une image, hein, ce n'est pas, euh, pas la réalité. C'est, en fait, sur les problèmes profonds, les problèmes personnels, les problèmes. Euh, de travail, les problèmes avec, en relation avec les amis, avec la famille, etc. Des fois, bien souvent, c'est des anciennes blessures que l'on a qu'on qu n'a pas réussi à, à ressortir. D'ailleurs, si je, si je reprends quand je faisais, quand j'avais encore, avant de fermer ma capacité à la médiumnité, euh, beaucoup de gens sont venus me voir et euh, ils ont parlé avec moi et au final, il en ressort que c'est surtout des blessures du passé qui n'ont pas été guéries <rire> ou qui n'ont pas été euh, qui ne sont pas partis qui reviennent sans cesse, sans cesse, sans cesse vous pourrir la vie, voilà à un moment donné, il faut dire stop voilà. il faut se dire, bon ok d'accord j'ai vécu ça dans le passé, mais maintenant bah, euh, je dois passer à autre chose, il faut que j'arrête de vivre avec ça pour arrêter de vivre avec ça, bah, euh, même si c'est des, des souffrances euh, très difficiles et je sais de quoi je parle, il faut pardonner. Il faut se pardonner de l'avoir fait parce que on ne savait pas à ce moment-là comment on agissait. On avait bien cette petite voix au fond de nous qui nous dit « fais pas ça, fais pas ça, fais pas ça ». Mais euh, le fait de plaire aux autres ou de faire ce que les autres voulaient que l'on fasse ou que l'on soit, fait qu'on bah, n'a pas entendu cette petite voix. Donc, du coup, on a fait des bêtises, on a fait des, des choses qu'on n'aurait pas dû. Et au final, c'est toutes ces choses qu'on a fait, qu'on n'a pas écouté notre petite voix et que l'on a fait, qui reviennent sans arrêt, nous pourrir le présent, si nous, on ne fait pas attention. Voilà, donc, et il faut absolument se pardonner à soi, pardonner à la personne qui vous a fait du mal, et se dire, c'est bon, maintenant, nettoyer, c'est dans le passé, on n'en parle plus. Voilà pourquoi, voilà pourquoi je vous parle d'amour parce que au final, euh, se pardonner à soi-même et pardonner aux autres, c'est un acte d'amour parce que c'est très difficile de se pardonner à soi-même. Euh, c'est aussi très difficile de pardonner à celui qui nous a fait du mal. Hein. Ça, je peux, vous je peux vous assurer que c'est très difficile. Mais au final, si vous continuez à, à comment, à, à, à nourrir, voilà, à nourrir ce cette, euh, cette rancœur, cette haine, au final, euh, premièrement, l'autre, il n'en a rien à faire. Il n'en a rien à faire parce que vous avez passé à autre chose, il n'en a rien à faire. Mais vous, ça continue à vous faire du mal et à vous ronger. Et, euh, et c'est vous qui êtes malade au final. Donc, autant passer le cap, euh, pardonner, se pardonner et pardonner à la personne qui vous a fait du mal de façon à pouvoir avancer et à pouvoir aller... Euh, de mieux en mieux. C'est pour ça que je vous dis que la médiumnité peut être soit des messages que, que l'on reçoit pour vous, euh, soit euh, bah, euh, l'écoute. L'écoute et vous renvoyez ce que vous savez déjà au final, mais euh, que vous ne voulez pas entendre parce que ça fait mal. Ça fait mal. Et quand ça fait mal, on met de côté. On ne veut pas. On ne veut pas. On veut pas. Moi, souvent, quand euh, je suis en train de parler euh, avec euh, des gens euh, sur, euh, sur euh, Facebook ou autre, quand on se lance des conversations vraiment euh, intéressantes, eh bien, euh, bien souvent, je, je me rends compte que je ne suis plus aux commandes. Au final, je, on me fait écrire un message. C'est moi, moi qui tape sur le clavier, mais le message descend. message descend et euh, j'envoie le message. Et au bout d'un moment, plus rien. Donc, c'est-à-dire que j'ai servi à ce moment-là de euh, canal, canaliseur. Ouais, j'ai été un canal, voilà. Et les guides... Euh, ont transmis à cette personne ce qu'elle devait savoir, ce qu'elle devait faire, euh, enfin ce qu'elle devait faire, non, pas ce qu'elle devait faire parce qu'elle a son libre arbitre, mais euh, lui ont fait passer le message qui serait le mieux pour elle si elle décidait de le suivre. Après, euh, libre à vous de faire ce que vous voulez. Euh. Donc voilà, euh, être médium, c'est recevoir des messages et les transmettre. Euh, plus vous êtes dans la lumière, plus vous, plus vous montez en, en énergie, plus vous montez en vibration et mieux vous pourrez recevoir les messages, donc transmettre les messages, que ce soit par voix, comme là je suis en train de vous parler, que ce soit par écrit, parce que bien souvent euh, bah vous servez de canal, juste à en, les gens, le, les guides ont, ont besoin de, de lui de dire à la personne bah, ce, qu euh, ce qui est bon pour elle. Donc, ils disent « Après, libre à la personne puisqu'elle a son libre euh, » C'est aussi parfois euh, des guides ou des, des êtres de lumière ou des défunts qui veulent rentrer en contact, mais qui ne peuvent pas parce que soit ils n'ont pas la force de vous contacter, soit euh, vous n'êtes pas en état d'écouter leur message. Et de par ce fait, bah, euh, il passe par des gens, euh, par des médiums, qui sont là pour transmettre le message. Comme le dit si bien Géraldine Garance, euh, médium, c'est-à-dire être, euh, être au milieu, c'est-à-dire être entre le monde des vivants et le monde des esprits. Le monde des esprits étant très, vague, euh, très, vague, très vaste, pardon, excusez-moi pour le lapsus, très vaste du fait que. Bah, dans le monde des esprits, il y, a, il y a donc vos défunts, mais il y a aussi les êtres de lumière, il y a les guides, il y a euh, l'univers, il, il y a le Dieu créateur, il y a tout. Donc, vous êtes au milieu, c'est-à-dire que vous êtes là pour transmettre des messages. Voilà. Alors, bon, ça plaît, ça ne plaît pas, vous voulez les suivre, vous ne voulez pas les suivre, ça c'est tout à fait de votre euh, décision propre. Toujours est-il que euh, les médiums sont là pour ça. Alors les médiums, moi j'aime pas trop l'étiquette de médium parce qu'au final c'est une étiquette qu'on vous met dessus. On a des capacités, euh, j'en suis consciente parce que c'est bon. Maintenant je vais arrêter de me fermer, de fermer les yeux et de me dire non euh, Maria tu déconnes, non je déconne pas, non je suis euh, je suis sûre de mon coup, je suis sûre de mon fait. Quand je reçois un message, je sais que ce n'est pas mon invention, ce n'est pas mon mental. C'est bien quelque chose qui finit par se réaliser. Parce que plus d'un tour, j'ai eu des ressentis, j'ai eu des, des messages qui me sont venus. Et j'ai dit non, ce n'est pas vrai, ce n'est pas possible et tout. Et au final, ils se sont avérés exacts. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai décidé de réouvrir ma capacité. C'est pour ça que j'ai commandé donc, le livre de Géraldine Garance qui me parle beaucoup. Euh, C'est comme, si, euh, comme si je l'avais déjà entendu de par le passé ou euh, je ne sais pas, quelque chose, ou on me l'a soufflé ou n'importe, que je n'ai pas tout de suite été ouverte à, à ce qu'elle disait. Mais euh, maintenant, ça me parle euh, vraiment et euh, j'ai vraiment envie de, de continuer ce livre pour voir un petit peu ce qu'il en est en attendant de recevoir ces fameuse cartes que je devrais recevoir euh, d'après euh, les messages que j'ai reçus euh, d'ici la fin de la semaine, voire la semaine prochaine. Pour pouvoir donc euh, faire euh, ces tirages de cartes euh, hebdomadaires. Voilà. En attendant, bah, écoutez, j'espère que c'est un petit peu plus clair, que vous comprendrez un peu mieux. Surtout si cette... Euh, vidéo vous a plu, vous a intéressé. Vous avez vu hein, en début euh, et vous verrez enfin, euh, c'est plus pareil, j'ai changé, j'ai vraiment changé. Euh, donc, euh, voilà, euh, bah, en attendant une nouvelle vidéo, portez-vous bien, prenez soin de vous et euh, soyez en paix. Soyez en paix, soyez en paix, ayez la foi, soyez dans l'amour, dans la joie et dans le bonheur. Et si vous rayonnez l'amour, la joie et le bonheur, il viendra à vous. Ne faites pas attention, enfin, ne prêtez pas trop attention à ce qui se passe euh, actuellement. Soyez sur vous. Euh, Dites-vous que euh, c'est une étape à passer. Ben oui, c'est une étape à passer. Il faut passer par là. Donc, euh, soyez centré. Euh, moi, j'ai ma petite bougie d'allumer. Euh, régulièrement, soyez centrés, soyez en vous et que la paix, le bonheur, le bonheur et l'amour règnent dans votre cœur. Et euh, portez-vous bien, aimez-vous, aimez-vous, aimez-vous. Bye.